Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Endo sur Ivasound Studio pour un petit Ivalis en roue libre. Euh, Aujourd'hui, nous avons joué à Popcorn66, un petit jeu euh, sur navigateur qui est vraiment très intéressant. Un petit jeu de culture générale euh, qui... Ivasound... Oh pardon, excusez-moi. Euh, Ivasound en roue libre et pas Ivalis. Ivasound en roue libre, du coup... Euh, et du coup, Popcorn 66, c'est un jeu de culture générale qui a eu plusieurs versions, la toute première étant euh, sur des films euh, de renommée, on va dire, international très connus. Euh, ça s'appelait Popcorn Garage, il y a eu une autre version qui s'était, euh, cette fois-ci, sur des séries au sens large, sans distinction de genre. Et après cela, on a commencé à voir naître des partenariats entre Popcorn et différentes grandes marques, notamment avec Red Bull pour euh, 66 références de jeux vidéo sur une image. Après, on a eu une... Euh... Ah, c'est l'avant-dernière, celle-là. L'avant-dernière image de Popcorn, c'était avec euh, la chaîne de télévision de science-fiction Sci-Fi, où il y avait 66 références de films et séries de science-fiction. Et aujourd'hui, on va jouer à la dernière euh, image sortie par Popcorn, c'est-à-dire une image en référence à à League of Legends, donc du coup en partenariat avec Riot, qui est donc le studio qui a créé... Eh oui, eh oui, Jack, sci avec Sci-fi. Euh, du coup, 66 références euh, de champions de League of Legends. Euh, pour mémoire, je crois qu'il doit avoir 130 ou 140 champions, donc il y aurait plus de la moitié. Plus de la moitié à retrouver. Et bah je pense qu'on va être bon, on va pouvoir y aller. Allez, let's go Tac. Et tac. C'est Alors, n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, pas assez fort, tout ça, tout ça, comme d'habitude. Alors, nouvelle partie. Bah, ça va un petit peu Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a euh... Ah bah là je vois du bard Le petit mips Miple, mips, je sais plus euh... ah, On a Kindred ici Avec le masque Du loup Jamais l'un sans l'autre Il n'y a pas le son du jeu oh, C'est bizarre ça pourtant je l'ai euh, ah, ok, il est très très bas, c'est pour ça. C'est pour ça, bougez pas. Je vais le remonter tout de suite. C'est mieux comme ça Alors, continuons. Et bien, on a Tibers, donc on a Annie, le gros nounours. Ah bah lait de vache à Ce ne sont pas des vaches à Je peux up encore un peu Eh ben bah, je vais up encore un peu alors. Tac alors qu'est-ce qu'on a d'autre On a, euh, a l'épée d'écho. Ouais, le dessin il est vachement sympa. Euh, ici magnifique, le petit réverbère c'est bien sûr Jax ouais, pour le Allez, livre magique sur la gauche t'es celui Yumi, ah oui bien vu je l'avais pas vu, scroller pour zoomer, je suis déjà courant il euh, y a même un autre livre ici donc il euh, y a sûrement quelqu'un d'autre qui a un livre donc on va commencer par Yumi c'était bien celui là euh, je vois qu'on a, euh, comment elle s'appelle euh, Séraphine. Le micro sur la table basse de télé. Alors. Voilà, c'est littéralement écrit ici. C'est vie. Ok il euh, y, y a Zilean avec l'horloge. C'est c'est même pas qui c'est. Elle est plutôt récente, elle doit bientôt avoir euh, un an, je crois. Euh, c'est une supporte, un support euh, qui, qui chante, d'où le micro. Euh, on a la flèche et l'arc euh, en bleu sur le mur, ça doit être H avec un E, avec un E. Oui, ça va être mieux avec un E. On a bien sûr ici, euh, c'est une sub comme Sona mais enchanteuse, c'est ça. C'est l'idée, en plus ça fait des euh, Son heal, c'est un peu comme le heal de Sona en plus, c'est vraiment une onde de soin. Il y a Jinx avec le petit singe avec les timbales. Veux... Doublé <rire> Combo tireur. Ah, attends, on peut faire des combos comme ça ah bah attendez, euh, dans ce cas là, là il y a Jean, triplé, non pas triplé, ah si, Alors, attendez, attendez, ah attendez, il y a un truc qui se passe, bonus est bloqué, popcorn x2, 66 secondes pour doubler tes points popcorn, attention la moindre erreur fait mes au bonus, et eh bien let's go, Gao. Ah d'accord, faut, faut y aller quoi Cogmo euh, je crois. Avec le vomi. Oh mince, je l'ai mal écrit. Je l'ai mal écrit. Cogmo. Il n'y est pas non plus. Ouh là là a été tué. <rire> <Molo>. <rire> bah, le vomi ici c'est pas Cogmo Ah je suis déçu. Bon, on va falloir faire greffe maintenant. Euh... Ah les ciseaux. Ciseaux c'est Gwen. Oui, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Ah bah le poro. Le poro, c'est beau. Bon. Gwen connaît pas non plus, pareil, elle est sortie il y a un an. Donc euh... je regarde pas. Il est sorti il y a un an et euh, c'est un top laner. Top laner à base de, de gros coups de ciseaux. Je sais pas si tu es familier avec l'histoire du roi de la ruine. Euh, en gros, c'était de base une poupée qui avait créé la femme du roi de la ruine. Isolde. Euh, Rengar, je pense. C'est soit le collier, soit le chat. Avec les yeux rouges et bleus. C'était le chat avec les yeux rouges et bleus. Alors du coup il a acquis ce collier. Collier comme ça avec les dents. Hmm. Ah bah y'a des oranges. Les oranges c'est blanc. Ce ne sont pas de simples oranges. Ce sont des oranges sanguines. Euh, les cartes à jouer. Twisted Fate Tout est dans les euh, Ah, là il y a Xaya et Racan Xaya Mes plumes pas de prix et Racan pas, pas de hache, désolé Il euh, y a Amumu, en petit euh, stickers. Venez jouer avec moi. Ah, il y a le gros champi aussi. Le gros champi, bah, c'est notre petit cancer favori. Timo. Euh, bah, on a déjà fait un tiers, <rire> c'est pas mal. Euh... Commence à être un peu plus dur, déjà. Ouais, il y a déjà 22. <rire> je suis désolé. Euh, voyons voir. Il y a, je vois qu'il y a Twitch, là. Qu'est-ce qu'on a fait, déjà Alors. Là, le petit, le petit logo poison comme ça, c'est Twitch. Du blé, alors est-ce qu'on n'a pas un autre tireur? Euh, je vois qu'il y a d'autres trucs, hein. je vois qu'il y a d'autres champions, mais. Je pense qu'on a fait tous les tireurs. J'en vois pas d'autres. Ah si Samira avec le petit S sur le bureau. Difficile. Est-ce que derrière ma cam' il y a des trucs euh, Bah du coup vous l'avez pas vu mais il y avait juste euh, l'épée de Echo. C'est tout. Et du coup, est-ce qu'on a encore un autre ADC N'hésitez pas à partager si vous-même vous voyez vous des références à des ADC, surtout. On garde les combos. Je me demande si la pizza, c'est pas si vire avec son skin bien particulier. J'ai un gros doute. Parce que là, il y a le de basket, ça me fait penser à Darius, roi du Dunk. Je sais pas si ça inclut aussi les skins. Hmm. Est-ce que je tente Sivir Avec la pizza. Vrai, il y a le bout de pain aussi mais le bout de pain je crois que c'est... J'allais dire Léona mais non Léona c'est... Elle est là. C'est la petite étroite jaune ici. Mais c'est quoi J'ai plus qu'une seule vie parce que je suis cramé avec Kogmo. Donc euh, je vais pas tenter Sivir. Euh, du coup, on va tenter euh, euh, Léona. Voilà, notre étoile. Il euh, y a Lulu avec Pix dans la, le pot de fleurs à droite. Plain, boulanger, Panthéon. C'était Panthéon Ah, c'était Panthéon dans ce cas-là. Hein. Plus c'est le même, c'est la même catégorie de skins les deux donc. Euh... Ah, attendez non c'est sûr ça, ça compte les skins. Il y a une banane sur le lit, ça doit compter les skins c'est sûr. Je vais tenter avec la banane déjà. On va tenter Avec la banane on va tenter Soraka. Oh yes oui <rire> oui c'est une banane. Personne ne s'attend aux bananes. Ah support alors attendez support dans ce cas là. Si on est sur les supports, on va tenter Tamkench sur le pot de fleurs. Tamkench. Comme ça oui. Mal écrit, t'en tant pis. Support du coup Oui. Qui c'est qu'on a d'autres comme support Hmm. Là, il y a peut-être la plante avec Zira. Allez, gongbox, je sais qui c'est. Je pensais que c'était vie au début, mais non, c'est pas vie. Et c'est bien un skin encore. Euh... Qu'est-ce qu'on a sur le côté, ici Ça je crois que c'est Kaïsa. C'est la marque de son passif il me semble. Ah, je viens de retrouver un autre. Mais c'est pas un support. Je cherche d'abord les supports. J'en ai trouvé un, il est sacrément bien caché. Allez, on va tenter Ziggurat. Oui, c'était bien la petite fleur au fond. Et je pense que pour les supports, on va être bon. Je n'en vois absolument pas d'autres. Et bah dans ce cas là on va essayer euh, tout ce qui est jungler, et bah pour les junglers, les gants c'est l'Icine. Quoi Quand ça défaite Oh Ah j'ai même pas fait la moitié, je suis déçu, j'en ai fait plein d'autres. Ah on recommence, ah, je, on a largement le temps, on a fait qu'un quart d'heure. Euh... Ah Blitzkrank Ah bah je t'avoue que... J'ai fait 39 J'ai... Oh, j'ai cru voir moi. On recommence tout de suite, Attends, on, se laisse... on se laisse pas comme ça. Je suis sûr que je peux tenter le 66 donc... Euh... Alors du coup on va les faire dans l'ordre, on va commencer par les ADC. Ah bah c'est plus à noter. On va commencer par les ADC. Donc il y avait H. Non parce que 7 il a pas de gants. Il est point nu. Il y avait qui en ADC encore Il y avait Jean. Il y avait Zaya. Mes plumes n'ont pas de prix. Mmh. Euh, qui en avait d'autres on a On avait Kindred Jamais l'un. Quadruplé Et Jinx Qu'un tu, qu tu plaît Alors... Sachant qu'on avait pensé à Sivir, on va mettre Sivir du coup. Comme ça. Yes, c'était bien ça, c'était bien les pizzas. Et après il fait, dit quoi, il dit six tu plaît du coup légendaire. Ah non, légendaire, d'accord, très bien aussi. Alors, ah y'a Twitch, on va Ah, ça là. Très bien, alors, H, Jinx, Jinx, c'est fait, Gwen. Euh, vous savez quoi, on va faire les supports d'abord, donc on a Broome C'est notre chanson euh, Racan. Ne suis Pourquoi j'ai pas eu 3 Euh, j'ai je je noté barde Est-ce que j'ai fait barde Non. Bah barde alors. il y avait d'autres en... en support il y avait Zilean aussi Au en Yumi aussi supporte, Léona. La gloire du soleil. Ah, je pense qu'ils doivent pas mélanger et tant, c'était pour ça. C'est pas grave. Alors, euh, qui c'est qu'on a d'autres encore? Alistar. Ne sont pas des vaches à l Ouais voilà c'était les tanks, c'était bien ça. alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme tanks Amumu On a que ça en tanks pour l'instant. Gros tank donc je vois tout de suite du coup si on veut continuer sur les tanks le casque de ses est-ce Est que j'ai mis Léona oui j'ai fait Léona j'ai fait Brome Il nous manque-t-il en tant que euh, je pense que les comme ça les trucs qu'on tape entre eux ça doit être chaîne aïe aïe aïe ce n'était pas chaîne pourtant il a un skin comme ça ok on va pas faire les fous hein dans ce cas-là, on va partir sur tout ce qui est mage. Tout est dans les cartes. Qui en a d'autres comme mage Sous le bureau, c'est Oriana Je sais pas si Timo il est considéré comme un tireur ou comme un mage du coup Je dirais plus tireur Les, les bombes comme ça je pense que c'est Ziggs oui. Ah, c'est parti. 60 secondes pour doubler tes points. Bon, ben on va mettre ce qu'on connaît déjà. Donc, euh, on n'a pas mis Timo. Oui. Jax, il y a Evelyn. Avec Evelyne, c'est le petit cœur sur la chaise, il y a Maître I, c'est les euh, points verts ici, Doublé. assassin, bah, du coup assassin. Là, il y a la dague de... de Katharina. Et là, ici, c'est Akali. C'est une sorte de faucille... Aïe aïe aïe. C'est pas Akali, ça un truc comme ça. Bon. C'est pas grave, on a Fizz. Je crois que je l'ai pas encore mis Fizz. Hein. Je vérifie avec le requin. On va se regarder avant. Ah, faut s'inscrire! Ah bah non alors... C'est une encre. Ah tu penses que c'est une encre Dans ce cas ça serait... Euh, Nautilus Attends, je pense à un truc déjà. On va finir la liste que tu as envoyée. Voilà, il n'y a pas Gwen dedans. Donc on va remettre Gwen. Euh, Ash, Jeans, Jeans, c'est bon, Gwen, Brom, Rengar, gargant, Ce Twisted... Oui, doublé Twisted Fake, Zaya, Rakan, Bard, Kindred, Dany, Star Echo, Jax, Yumi, Seraphine, Vivi, Zilian Ami Mutimo, Twitch, Samira Samira, je l'ai pas mis, je crois Non, Samira, je ne l'ai pas mise Euh... Lulu, Soraka, je crois qu'elles sont pas mises non plus. Vous voyez là, je pense qu'on approche vraiment de quelque chose de beaucoup plus dur On est à 36, 166 Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui sont très évidents On va faire Fizz avec le requin, le requin peluche J'allais mettre Blitz Mais avant, je vois les tentacules ici Tentacules c'est... Et, là, oui. Euh, ah, il y a la toile d'araignée aussi, la toile d'araignée, c'est Elise. Il y en a que je vais pas avoir, c'est sûr. J'ai plus qu'une seule chance en plus, donc c'est très perturbant. Il euh, y a... Comment elle s'appelle Comment s'appelle la dernière Yordle à être sortie qui est toujours déprimée Il euh, y a son ombre complètement à gauche. Euh... Vex. Là, il y a les euh, trucs de Emmerdinger. Emmerdinger. Hey Trois mages. Je suppose, parce que j'ai joué à Rune King, que ça, là, ce manteau-là, c'est celui de Harry. Mais j'ai un gros doute. De voir s'il y a autre chose, mais c'est dur là. Ça commence à être beaucoup plus dur. Là, il y a un shuriken, je sais pas du tout à qui il appartient. Ah bah, shuriken, c'est peut-être euh, Z. J'ai pas envie de le tenter pour l'instant. Là, je vois un parchemin ou un rouleau, je pense à Rise, mais je suis pas sûr. Il y a l'encre dont tu parlais, Jack aussi. Euh, ah bah il y a le sabre de Yasuo. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, il est là. Pareil, il y a ce petit logo ici là. Je suis quasi sûr que ça appartient à quelqu'un. Un passif ou un outil de quelqu'un, mais le shuriken c'est le petit violet. Hein Comment ça c'est le petit... Ah oui, tu vois pas qui c'est non plus. Euh. Bah, je sais pas non plus. <rire> Mais tu voulais dire quoi par. Euh... Ah, Kenen et eh oui Merci, j'ai failli faire une bêtise. Oui, oui, 100% raison. Il euh, y a toujours ces trucs-là. Il y a un autre personnage qui a un skin comme ça avec ces trucs là, c'est Nunu, et Willem du coup, mais vous savez quoi, je vais vous mettre celui que j'ai trouvé, et qui est franchement très très bien caché, c'est Diana, elle était sur la lanterne, <rire> il était de ouf celui-là, euh, ah, attends, attends, attends, attends, attends, attend. on sur du x3 là, donc ça va. Ça va faire pleuvoir les points. Ouh. Allez, de toute façon, faut se lancer. Euh, on va tenter du coup Blitzcrank. Yes, c'était bien ça, les Gandbox. 90 points. Euh, on va tenter. Ah, euh... oh, punaise. C'est très dur. <rire> Faut se lancer de toute façon, on va tenter Kaïsa. Non, on va compter Malzar. Malzaar. Parce qu'il y a son petit truc euh, là, sur le PC. Euh, ensuite on va tenter. Euh... Ah, c'est déjà fini. On va tenter Ryze. Yes une... euh, Et on va quitter Kaïsa. c'était bien ça et oh, j'ai pas envie de tenter l'encre allez il faut le tenter et hey je, veux... je veux écrire Mais je voulais écrire moi ça bug de beaucoup. Yes Bien joué Jack C'était bien ça, c'était bien une encre du coup. Est-ce que j'ai mis Sivir Oui, et je viens de voir quelque chose. Il est bien planqué. Tout en bas à gauche. C'est le chapeau de Kathleen. Et... Hey. Laisse-moi écrire. Vous voulez voir le chapeau Il y a toujours le collier. Il y, la, il y a la clé, ça c'est sûr, c'est un skin arcade. Mais je ne sais pas qui. Euh, c'est un skin arcade, ça va être ou... Euh... Qui a d'autres comme ça Il y a Harry aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon regarde un peu est ce que j'avais mis écho déjà est ce que j'ai ce que l'ai mis oui il ya le collier ici je sais pas du tout à qui il appartient j'ai une petite idée la Sauvageonne, C'est qui la Sauvageonne Ah euh... Nidali Ah le collier de, de, de dents tu veux dire. Euh, oui Nidali du coup. Euh, et bah sûrement, je pensais aussi à Gnarr mais je pense que c'est plus Nidali. Oui. Bien elle Donc le collier ici sur la lampe, euh, je pense à quelqu'un, je pense à Azir, mais je suis pas sûr, bon, on va mettre Dargus, roi oh, du dunk, voilà, oh j'en ai un qui vient de me faire rire, ah t'en as un qui vient de te faire rire. Mais je suis surpris, le vomi c'est pas comme moi. le buisson. Le buisson ici là bah, Me dis pas que tu penses que c'est hiverne Enfin je sais pas, c'est un buisson quoi. Oh je le tenterai pas là comme ça. bleu <rire> Ah là là, il y a le livre ici aussi. Ah le livre. Je pense savoir. Yes. C'était bien son livre à lui. Tu penses savoir aussi le vomi Alors le vomi, le vomi, le vomi, c'est c'est pas quoi, comme mot. C'est sûrement un truc comme ça du néant donc euh... Ou alors un truc genre euh, qui serait relatif à zone technochimique et tout, Singed ou Urgot. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans cet univers-là aussi Là, comme ça, j'ai rien qui me... qui me vient à l'esprit. À 53 sur 66, c'est-à-dire qu'il en manque 13. Si je zoome un peu sur euh, l'écran, qu'est-ce qu'on voit On a les lunettes ici. Euh... Les lunettes, ça me dit rien du tout. C'est Bayonetta <rire> euh... ah, C'est sûr ça, que c'est quelqu'un, ça à quelqu'un c'est ses lunettes. De même me... c'est ces lunettes-là me font penser au skin KDA de, euh... de, de Evelyn, sauf qu'Evelyne, on l'a déjà trouvé. Y'a qui dans les KDA Y'a Akali, sauf qu'on a déjà vu qu'elle n'y était pas. Y'a Evelyne, mais bon, on l'a déjà trouvé. Y'a Kaisa, mais on l'a déjà trouvé. Il y a Harry mais je pense que c'est pas celle là et puis de toute façon elle l'a pas dû mettre comme ça et il y a Séraphine aussi je tente très bien le Harry quand même aïe aïe aïe ah c'est l'erreur c'est la chute c'est la chute 53 sur 66 vous savez ce qu'on dit le karma vous rattrape toujours Et eh bah, ben c'est parti, on va tout réécrire fort retrouver 53. qui sont quand même très bien caché. Allez. Bouf par les ADC. Alors... Euh, J'ai pas fait encore Kaïsa. Ah donc c'est le maximum qu'on peut faire. 6 d'affilée c'est le maximum. Oula. Ça serait bête de perdre une vie là-dessus. oublié comme ADC. Je crois qu'on a dû faire tous les ADC. Non, Kathleen. Ça fait 10 ADC. 10 ADC, ce qu'on aurait oublié un hein? Mmh, mmh, mmh, mmh. On a un petit cube, là, qui est content d'être un petit cube, on dirait. Il ai a l'air heureux. Hmm. Ah, tu les as tous, tu les as tous notés. <rire> ok, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme... Comme ADC, alors Oriana Fiz, il est Analyst, Mazarem, Eurninger, Yumi Zira, Niikanen, Eko, Gwani Ali, Katarina, Ziggs, Gaisa, Kinder, Jink, Kathleen Sivir, Jinx, Darius, Leona, Illaoi, Diana Timo, Soraka Vex, Jack, Ndali, Vi, Discord, Jusuf, Lulu, Mitroid, Amicanc, Twitch, Nautilus, Brombard, Serafini, Yassou, Gangklank, H, Xaya, Evelyn, Rice, Samira, Rakan et Cartus. J'ai fait tous les ADC de la liste en tout cas. Et bien on s'intéresse aux supports, alors et uniquement les supports confondre ah, avec les tanks, Séraphine. C'est notre chanson. On dirait un Pokérap. Du coup Bard. Ah, c'est parti. Go. Lulu. Y'avait qui d'autre en support <rire> Genre, vraiment support, support, quoi. Euh... Fiche, je... je suis en train de perdre des ponts pour rien. Vas-y, c'est pas grave, on va partir à la Catherine. a, je sais pas si elle est combattante ou... Euh... Elle combat dedans. Allez, c'est pas grave. Tank. C'est un support. Euh. Qui j'oubliais En tant qu'une petite scranque. Mal écrit. C'est pas grave. Oh, il est passé. Il est passé. Bon, ça va, on a fait des beaux points. Allez, on est presque à la moitié déjà. Evelyne. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Villane. Annie. Doublé. Cartus. limite c'est faite non T'es dans les cartes quand tu plays qu'est-ce qu'on a oublié comme mage est ce qu'on a oublié comme mage euh, bon. Gwen. Jax. Oui, je cours avec des ciseaux Jax oh, Ce ne sont pas de simples oranges, ce sont des oranges sanguines. Qu'on a d'autres en combattant encore. Les combattants, c'est de loin vraiment. Euh... Je crois que je ai trouvé un. Hein. Je le tente, trois vies, je tente. Re oh, ils sont forts. Ils sont forts. <rire> ah, c'est dingue. La constellation au fond dans la fenêtre, là. Oh. Dingue <rire> Je crois que j'ai pas mis Timo. Capitaine Timo au rapport. Oh, celui-là je suis surpris quand même. Je suis encore un peu sous choc. La Buros, ta team. Euh, ok, Nautilus Kedane s'est pas encore passé. L'autilus... Ah. Ni de... Darius... Dengar... Qu'est-ce que j'ai fait Ah, j'ai pas mis Yumi ni Alistar. Ce ne sont pas des vaches à lait Allez, on va tenter l'hiverne. Oh punaise, il y était. Mais oui, c'est des marguerites en plus. Double. Ah, bien joué, Jack. Euh, là, par contre, ça commence à beaucoup le jure. Ah, bah, il y a vie. Vite, vite. Vie. Je peux me dire non plus. Oui, oui, oui, ce n'est comme euh, ça. Ça commence à devenir compliqué. Je crois que j'ai pas mis Elise. Ne mes rêves. Et là, c'est compliqué. Ok, 54. Je crois qu'on était à 52 tout à l'heure. Voyons voir tout ça. Mm -hmm. Alors, dans ce qu'il tu... qu y avait sur le... Post-it, Oriana Fiss, c'est sûr, c'est bon, Zilan, c'est bon, Alistar Malzahar, c'est bon, Emmerdinger, Yumi, Zira, Anikenen, Echo, Echo, oui c'est bon, Echo, Echo, Eko, Eko, Eko, j'étais où, Echo, Gwen, Elisa, Mimu, Katharina, Ziggs, ça c'est bon, Kaisa, Kinevajin, Kathleen, Sylvia, Jinx, Darius, Leona, et Diana, mis non, oui c'est Jimmy, Jimmy, Diana, Diana, c'est bon, Timo, c'est bon, Soraka, j'ai pas mis Soraka, Vex, Jax, Nidali Vie, c'est mi, je crois. Vex, Jax, Nidali c'est bon. Euh, Vie, c'est bon. Pluscrank, c'est bon. Twisted Fate, c'est bon. Euh, Lulu, c'est bon. Maître Yi, c'est bon. Tahm c'est bon. C'est c'est bon. Twitch, c'est bon. Nautilus, c'est bon. Brome, c'est bon. Bard, c'est bon aussi. Seraphine, c'est bon. Yasuo, c'est ok. Gangplank, c'est ok. H, c'est ok. Xayah c'est ok. Evelyn, c'est ok. Rai, c'est ok. Samira, c'est ok. Et enfin, Rakan, Cartus, c'est ok aussi. Ok, donc là, on est sur du nouveau et on a 3 vies. On est plutôt bien. Du coup, je. Je vais demander à Jack maintenant. Mon cher Jack, est-ce que tu pourrais m'éclairer sur ton opinion sur ce fameux vomi Là, je t'avoue que le vomi vert. Ah, tu as mis blanche du Panthéon. Effectivement. Ah, Zach, pourquoi pas? Ah, c'est ça. C'est pas du vomi, c'est du blob, en fait. <rire> la clé, c'est Ezril. Ah, c'était pas Ezril. Okay. Quel échec. Il y a la sucette. La sucette, c'est forcément. Un des skins dont... Folie Sucrée dont fait partie hiver mais hiver on l'a déjà. Il y a zix dans la Folie Sucrée mais on l'a déjà. Il y a Zilean dans la Folie Sucrée mais on l'a déjà. Il y a broom dans la Folie Sucrée mais on l'a déjà. Ouais, la suicide sur le lit je... Ah si. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est Poppy. Double. Il en manque 8 Oh <rire> j'en ai aucun Oh ça va être chaud là, je vais en tenter un. <rire> ça aurait été court. Il y a ce truc là là. Ce médaillon-là, je pensais que c'était Azir. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas Azir. J'en ai un autre. Oh, punaise! Il y avait le cube avec les euh, différentes couleurs. Je pensais que c'était euh, Vega pour son ulti dans... quand il est euh, Vega boss de fin. Petit, tu es doué, très doué, mais tant que je serai là, tu ne seras jamais que le second Harry, grand maître. Le cube, c'est partout toi aussi, bah ouais. Merci pour le post-it. Allez. là on approche, il en manque moins de 10 quoi, c'est dingue, il manque pas grand-chose. Allez on recommence encore comme tout à l'heure, des ADC. Et j'ai gardé les gros euh, points pour les bonus. je vais trouver un autre sans sans l'autre j'ai un doute mais légendaire euh... OK J'en ai fait 6 donc ça arrête là. J'ai même fait 7, donc ça veut dire que ça reprend. Mince. Alors, on va faire la support. Ah, difficile Lulu Ça va comme je trouve, je trouve. il euh, y a pas bar plus simple. Mmh. Qui en a d'autres en support oui, une Je voulais la garder mais tant pis. Je peux avoir le double ou pas Non, toujours pas. Euh... Bon, bah, faire l'image. Hein. Pas une Ah non, toujours pas qui est cru. La est Je crois qu'il y a un truc tous les tiers, donc ça veut dire que ce sera au 22. Ben, si c'est au 22, hein. Ok, on va faire les assassins. C'est parti. J'ai toujours voulu devenir boulanger. Ok, fin du bonus. On est à 36. Comme un tireur, Timo du coup. soleil bah. Qu'est-ce qui nous manque là Qui reste Gangplank, Gwen, Brome, Poppy, Amumu. On va les faire peut-être ce, ces trois là déjà. Amumu. sur le téléphone est-ce qu'on voit quelque chose sur le téléphone ça ne me dit rien hum mm -hmm. Je pense avoir une idée pour les pour le cul mais c'est un peu tiré par les cheveux. Ok bah écoute propose. Ça mmh. trouve le cul c'est rien du tout. Mmh. J'ai pas mis Nautilus encore. Je t'avoue que là, euh... Chaco, tu dirais, pour la boîte. Ce que je propose, c'est qu'on aille jusqu'au bout d'abord. Euh... Et après, on va on essayer des trucs. Ouais, on va tenter des trucs une fois qu'on aura, une fois qu on sera retourné à notre point d'origine. Euh, il manque quoi là Blitzcrank. J'ai eu peur. <rire> euh, mince. Je vais retirer le truc, faire exprès, hop Qui nous manque-t-il Euh, il nous manque Zach, Maître i Darius. Alors j'ai eu deux idées D'où une que j'ai oublié <rire> Et une que j'ai oubliée. Euh... J'ai pas mis Ziggs La lumière au plafond J'ai pas mis Diana. Ah, T'as raison. Et eh bah ben Diana. J'ai pas mis une requin non plus, j'ai pas mis Fizz. Ah oui. Non, il est évident, il est gros celui-là. On peut difficilement le rater. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas ça c'est sur le collier, il appartient à quelqu'un, mais alors à qui Grand mystère. Euh, il y a ce petit logo là. Il y a la clé, c'est sûr, c'est un skin d'arcade. Sachant qu'il n'y a pas Harry. Il n'y a pas euh, Ezreal du coup hein, vu qu'on l'a essayé. Il resterait Riven du coup. On a pas essayé. J'ai mis Ivern euh, d'ailleurs. Riven, non c'est sûr, mais Ivern. Ivern, oui, je l'ai mis. J'ai mis Lulu aussi. La gourde sur la table de chevet. Ah, c'est Alistair Je ne t'ai pas mis Alistar. Alistar, je pas mis. Alistar... Je crois qu'on arrive au même niveau que tout à l'heure, là. Hein. Là, pour moi, on est au même niveau que tout à l'heure. Voyons voir Oriana Sevmey, Fizil, Analyst, Malzahar, Lemaire de Gauriani, Kenen, Gwen, Elise, Amelmu, Katarina, Ziggs, Kaysa, Kindred, Jean, Catelyn, Sivir, Darius, Leona, Elahoy, D'Anna, Dimo, Froak, Afex, Jax, Ndelevy, Kips, Crank, Twizit, Vilelui, Metroid, Zamekens, Ejwani, Twitch, Nuttalus, Broom, Bard, Seraphine, Yasuo, Gangplank, Ashkak, Evelyn, Rai, Samira, Rakan, Ringard, Rengard, Orion Sol, Hiverne, Pantillo, Zack, et Poppy. Bon, à tout le monde, je crois, oui. Rien à tout le monde. Bon, bah c'est le moment de tester, du coup. Pour essayer de faire mieux. Attraper les tous. <rire> euh, sachant qu'il y a cette petite vignette aussi, là. Cette dame avec des cheveux gris. Pour moi, il n'y a qu'une seule qui a les cheveux gris comme ça, mais qui a l'air jeune malgré tout. C'est Camille. Mais encore une fois, voilà, je ne mettrai pas ma main à couper, quoi. Les tap-tap, euh, je pense toujours à Nunu. La clé, pour moi, c'est Riven. La boîte, on avait dit Chaco. Et du coup, euh, celle que je pense avoir trouvée, c'est la sacoche. Euh, il me semble que Zoé a une sacoche. Mais encore une fois, enfin, c'est qu'une sacoche. Ah oui, l'autre, voilà. C'est l'écharpe. L'écharpe, pour moi, c'est Talia. Donc on va commencer par Talia C'est un échec Il n'y a pas Talia Mais c'est sûr, l'écharpe elle à quelqu'un Elle a quelqu'un quelqu cette écharpe, c'est sûr Bon Senna Elle est comme ça la faire de Senna Du coup ça nous a envie de regarder sur euh, internet euh, si Senna elle a bien échappé comme ça. Il euh, y a Shako et Riven ici peut-être. Ici, bon, ce serait pas d'amis, ils auraient pas mis, ils ont pas fait un truc aussi simple quand même pour euh, Nami. vous C'est quoi? J'ai de tenter de Nunu et bah, ben, il n'y avait pas de Nunu. Bon, bah voilà, il reste plus qu'une seule chance donc, tap tap c'est sûr, il n'y a, a personne hein, pour moi. Euh... Vous allez voir, on va faire pareil comme score. Attendez, j'en ai oublié un, non, c'est bon, je pense avoir oublié chez Zach, mais Bah c'est des poissons quoi, ils ont rien de spécial, ils n'ont rien de amis quoi spécialement, à part le fait que ce soit des poissons. Donc pour moi c'est un piège. Je suis très perplexe. pas le cube chaco la clé riven les lunettes sur le bureau bah pour moi comme ça ces lunettes là c'était evelyn dans son skin kda sauf qu'on a déjà Evelyne. c'était la réponse n'hésite euh, pas à me le donner hein. pour moi c'est pas du tout un skin ah bah oui Vayne, non mais complètement. Ouais, complètement, c'était évident en fait. Genre puissance 1000, j'aurais dû le voir. On a fait un de plus que tout à l'heure. Ouais. Euh... J'ai envie d'essayer euh, Camille, j'ai envie d'essayer euh, Riven, j'ai envie d'essayer Chaco, j'ai envie d'essayer Nami. Mais c'est sûr, il y en a dedans dedans ça ne passera pas. Bon parmi tout cela, donc parmi les poissons pour Nami. Parmi la clé pour Riven. Parmi le cube pour Chaco Parmi la, la, le stickers pour Camille. Et parmi aussi l'écharpe pour euh, Sena et la sacoche pour Zoé. Lequel vous paraît le plus évident Nami en first. Et eh bon, on va essayer Nami. Vous allez ah, bah, ben, bien joué. Tu <rire> oui, vois, il y en a avait... C'est trop obvious. Que le piège serait qu'il n'y ait pas de piège. <rire> bah, c'était ça en fait. Tu vois, je tombais dedans en plus. Allez, il en reste 6. Si on part sur ceux qu'on aurait potentiellement trouvé, donc tu aurais la clé pour Riven, la boîte de Chaco, le stickers de Camille, la sacoche de euh, Zoé, l'écharpe de Sénat. Et je pense que du coup le sixième, ce serait fame ce fameux logo sur la pochette de feuilles. Sur la feuille, euh, sur l'aquarium. Sachant qu'il y a.. <rire> Il y a aussi le médaillon sur la lampe. Le médaillon sur la lampe là... <coughs> Je pense qu'il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser au médaillon, euh, c'est sûr. Peut-être un rapport avec soit Shurima, soit Targon. C'est pas Azir. C'est sûr, on a essayé Azir tout à l'heure, c'est pas passé. Il euh, y a l'autre aussi là. Comment elle s'appelle Celle qui vient de Xtal et qui ménit les éléments. Euh, Kiana, est-ce qu'elle a pas un collier comme ça, Kiana Mais vraiment, le pire c'est que le, le collier me dit quelque chose, hein. C'est dingue. Shurima, on a Nasus, Renekton, je pense pas que ce soit eux. Euh, Asie, on a, on a dit que non. Sivir, on l'a déjà trouvé. Ramus, je pense pas. Euh, qui en a d'autres en Chourima? Cassadin, je pense pas. Hmm. Et Targon, on aurait Léona et Diana, on les a déjà. Euh... Tari, je pense pas. Pas du tout, c'est pas du tout ça c'est coloris. Euh... Bard, on l'a déjà. Orion Sol on l'a déjà. Pe Peut-être que le Mudaillon est un piège. Même si ça me paraît vraiment étrange, il est vraiment bien mis en évidence, quoi. Genre, il est vraiment... Euh, là, quoi. Brigue. Il se peut que l'écharpe et la sacoche ça soit juste rien du tout finalement. Là mon cœur balance plus sur soit Riven, Chaco ou Camille. Donc même chose, entre la boîte de Shako, la clé du skin de Riven Arcade et euh, la sticker de Camille à votre avis. Les deux sacoches, ça se tente, chars, vraiment, j'en suis persuadé. T'es persuadé, l'écharpe, pour moi, elle est pas du tout comme ça. Pour moi, elle est pas marron. Pour moi, elle est noire. Hmm. J'hésite énormément, j'ai qu'une seule vie et j'ai pas eu le tour. Commencé. Ah oui Ah, c'est pas une écharpe, c'est une capuche. Ah, mais non, mais complètement. Non, mais complètement. De ouf. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Moi, je pensais vraiment à l'écharpe qui était au-dessus de Nunu, ici. Ah, mais c'est pas du tout. <rire> c'est pas du tout une écharpe, c'est une capuche. Ok, plus de 5. Mm -hmm. Là, je... je sèche un peu. Tu veux tenter à sa coche Pas beaucoup regarder la fille aussi le personnage central qu'est ce qu'on a sur elle là par qu'elle a les cheveux bleus comme Jinx une sorte de boucle d'oreille rien d'autre ah, la sacoche pour moi c'est comme l'écharpe tu vois c'est bon c'est une écharpe et une sacoche quoi J'ai pas envie de me planter... Si je me plante, ça sera, je pense, la fin du stream, on, on va pas le terminer. Je, je ferai sûrement un screen off pour vous montrer le truc complet. Mais... Euh... À quoi elle ressemble Camille Pour moi elle ressemble pas trop à ça Camille. Au pire, tu peux aller, tu peux aller chercher la Cholus. Eh bah ben, va donc, je, je veux lui la sacoche du coup ou pas <rire> Sur T'as déjà regardé la soluce ou pas Go Oh punaise Mais c'est qu'une sacoche quoi eh ben, Ah, c'était une médaillon Zoé D'accord Ouais, du coup, c'est bien un rapport à Targon, du coup, oui. Euh... Ok. Euh, c'était le médaillon. Euh... Ouais, bah, je l'avais pas du tout. Mais hein. genre, vraiment, de tétra giga loin, euh... je l'avais pas du tout. Il en manque 4. Ok, alors, est-ce on a quelque chose avec le stickers de, de la dame avec les cheveux gris Go Chaco, et bah voilà, c'était bien Chaco, T'avais de... le bon fer. Mais en même temps, je me suis dit, son pantalon, il est un petit peu comme ça, damier noir et blanc, mais euh, pour moi, c'est pas assez euh, parlant, quoi. Il en reste trois. Camille, Riven dans mon esprit. J'ai les trois derniers manquants mais pas les endroits sur le dessin et j'avoue je sais pas où sont les refs. Non pas Riven ni Camille. Ok Ok dans ce cas là je vais tenter euh... Qu'est-ce qu'on a pas fait Ok, je vais demander des indices. Est-ce qu'il nous reste des ADC parmi les trois okay. Pas d'ADC. Très bien. Est-ce qu'il nous reste des mages Genre au hasard à Nivia peut-être Ah, donc tu sais, tu sais pas si c'est des mages. Tu sais pas si c'est des mages. Ou alors tu sais pas. Tu cherches la, sur les mages aussi. Il y a un mage. Un, une mage. Et c'est pas Nifia. Alors les tap-tap, j'y songe toujours me tap-tap. J'essaie de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui les a. Sachant qu'on n'a pas Harry. Euh, qui c'est qu'on a comme mage encore Donc Si tu les as pas trouvés, je suppose que ils ne sont pas du tout obvious. Ouais, mais moi, je je sais pas quelle magie me manque en fait. Est-ce qu'on n'aurait pas Sindra S'il si y avait Sindra, elle serait où ah... ah, non, ce serait, ce serait un peu abusé Sindra. Si tu non, pas Syndra. Il y avait les boules violettes, je me suis dit pourquoi pas. Ça aurait pu être Syndra. Euh, Vegard, on a dit qu'il n'y était pas. Je pense, pas sûr que le lamage en ait rapport avec le crapaud. Le crapaud. Le crapaud. Un crapaï des crapauds. Alors, du coup, ça me donne un peu la thématique, ça on partirait sur un mage un peu plus euh, marécageux. Qu'est-ce que euh, non, Tamkench, il est euh, là, sur le pot de fleurs. On l'a déjà. C'est son passif, en fait, c'est le logo de son passif. Euh... Crapaud pour un mage. Un rapport avec l'eau du coup. Ok, oui, c'est un rapport avec le crapaud, je me souviens de la ciné cinématique. De la cinématique, ah non, à dire que c'est hyper poussé, c'est genre il euh, y a un crapaud dans une cinématique, c'est celui-là quoi. Et c'est un mage. What the fuck? Un dis drapeau blanc arc-en-ciel. Euh... Un mage arc-en-ciel qui fait toutes les couleurs. Puis drapeau blanc Sur le chat, c'est le drapeau LGBT, drapeau arc-en-ciel. LGBT Quel rapport avec les LGBT On a un personnage qui est ouvertement euh, homosexuel dans... <rire> Dans League of Legends, genre c'est certifié ça Genre on le sait Y'a pas beaucoup de champions LGBT mais y en a Et oui oui c'est certifié Et c'est un mage <rire> je l'ai pas du tout. D'accord. Euh, je vais demander pour être sûr. Est-ce que ça serait Nico Oui. Il en reste deux. Euh, Est-ce qu'il nous reste un tank Genre un vrai gros tank Genre comme un mumu Ou comme Poppy Ou comme euh, Brome. Oui, tank. Un seul ou deux Du coup. Euh. D'accord. <rire> Merci pour cette réponse. Alors sachant qu'il y a des tanks qui sont junglers, hein, donc euh, jungle c'est pas forcément euh, un rôle en soi, c'est un poste. Par exemple tu vois Amumu c'est un tank et un jungler. Il y a 6 rôles, il y a ADC, tank, support, combattant, euh, assassin et mage. Donc combattant ça va plus être V ou, euh, ou Jax. Le tank ça va vraiment être le truc euh, gros sac de PV quoi. Donc il y a un tank. En tant qu'on a oublié, on a oublié, on a oublié Est-ce qu'on aurait quelque chose par rapport à une lampe Non, non, c'est pas des lanternes. Enfin si c'est des lanternes, mais euh, je pense pas que ce soit ça tant quand même. Ce serait un peu abusé. Si c'est très je suis un peu abusé. Euh, qui c'est qu'on a d'autres On a. On a... Nui -nui, on dit qu'on avait... qui était pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme tank qu'on voit souvent à la botlane Ah il y a Neusus aussi qu qui est tank. Nasus. Est-ce qu'on a un rapport avec euh, les chiens peut-être Vois rien. Réinnecton, c'est un combattant. Euh, donc non. Qu'est-ce qu'on a comme tank encore Singed. Singed un tank. Mais je vois aucune boisson suspecte ou.. Peau de colle ou qui pourrait m'aiguiller sur Singed si on réfléchit aux éléments qui pourraient nous euh, faire réfléchir, Des trucs qui sont très visibles sur, euh, sur la carte, on aurait la clé. je pense c'est sûrement dû à un skin arcade ou autre et c'est tout il y a la coupe la clé Osef, ok bah, sinon il y a la coupe du monde il y a plusieurs champions qui l'ont dans leur dos ou... Trundle C'est possible, hein. Euh, parce que, euh, regarde, là, il y a un baron Nashor mais bon, il n'y a rien du tout. Euh, on a le chevalier plumé, il est a rien du tout non plus. Euh, donc bon. Voilà, hein, pareil, le coffre, on n'a rien. Mais euh, toi, de la clé, je pensais qu'en fait, euh, dans un des skins d'arcade, il y a un schéma de clé à un moment euh, récurrent. Il y a cette enveloppe qui me perturbe, mais je vois aucun rapport avec les deux derniers champions. Est-ce que tu as Urgot dedans? Je pensais euh, quand il fait son. Euh, je crois que c'est sa gêne, euh, et qu'il tire un peu en mode cible sur quelqu'un, c'est un peu ce logo-là. Un tank, un tank, un tank, un tank. Euh... Bon jungle jungle, il y a Shinzao, on n'a pas, pas dit, mais je vois rien du tout, pas de lance, pas de queue de cheval, ou quoi que ce soit. Warwick, pareil, on n'a rien par rapport à Warwick. Euh... Ouais, non plus, ouais. En douter ce serait genre un jungler assassin type Evelyn ou un jungler plus euh, bah, comme Chinzao quoi ou Jax ou Warwick un peu combattant aucune idée ok est ce que tu le connais au moins <rire> il a une arme Si tu le connais pas, au moins ça me dit un peu... Oui, je le connais de nom. Ah, donc ça veut dire qu'il est, je pense, récent. Kane Ah, les deux manquants sont des vieux, vieux champions. Ah, des vieux, vieux champions. Alors Kane est plutôt récent, donc non. Euh, genre, Velko, c'est un vieux champion un peu Oh genre c'est plus vieux L'inverse de vie Yves de, de C'est qui Yves Ouais, Velko en vrai ce qu'il a déjà au moins 5 ans hein. Voir plus L'inverse de 6 en chiffre romain. Ah, ça fait 4 du coup 4 Ah oui, ça fait 4 coup. Si maintenant il faut, faut laisser ses chaussures. tortue Bah, je vous... du coup, ça me fait penser à Udyr, mais. Euh... Il serait où Udyr non, non, pas eu dire dire. Ah. Mais 4, c'est une grosse piste. D'accord, c'est 4, hein, pas Yves. Oui, 4, ok, 4. Euh... Ce serait le temps pour le jungler. Parce que Udir, il a ça un peu, euh, l'aspect euh, ours, phénix, tortue. Et en plus, tu me parles de ça, c'est toujours sûr, comme Franklin. Et euh, une grande lance. Bah, Shinzo, il a une grande lance. Hein. Ah, ok, c'est bon. Il est ouf. Je veux trouver le truc avant. Je veux le trouver. Où est-ce qu'il est, Jarvan Non, c'est Jarvan, Jarvan 4. Euh... Ah c'est bon c'est l'étendard C'est l'étendard qui est sur le mode la tête de loup Jarvan 4 Alors celui-là Vous savez que depuis tout à l'heure je le regarde ce truc en me disant Ça doit être quelque chose ça Il me dit mais non c'est juste un drapeau avec euh, des couleurs comme ça euh, Donc j'ai 33 secondes pour trouver un <rire> euh, Un tank donc, un tank Nous cherchons un tank. Il nous reste 20 secondes pour trouver un tank. Ça va être compliqué. <rire> ok, euh, est-ce que tu as l'objet en question, Jack Est-ce que tu sais de quel objet on parle sur l'image Non, même pas, tu cherches. Ah. Alors, qu'est-ce qui me fait parler, euh, moi, sur cette image-là euh, Peut-être le cactus Ou... Euh... Wait. Ah. Je crois que je l'ai. Mais alors, c'est très très calé tracté tracté. Après, une sorte de jogging sur le, la chaise. Est-ce qu'on a un personnage qui fait du jogging Qui est en jogging L'image souriant smiley sur le mur à gauche, je crois que c'est ça. Et ben ça, tu vois, je pensais que ça ressemblait à un glaçon. Et je pensais à Anivia, du coup, mais tu m'as dit que non. C'était un tank. Alors, du coup, on cherche un tank... Euh... Oh, c'est quand même pas taric. Non c'est pas Tarik. alors un, tari, un tank thématique bleu, comme ça, très carré, c'est pas trèche, c'est sûr, brome on l'a déjà, oublie le bleu, je garde juste la happy face, genre le mec il est content d'être un cube Comme ça. Euh, T'as l'air, moi j'ai mis juste Nunu, sauf que maintenant le nom exact du champion c'est Nunu et Willump. ce serait pas ça quand même Pas tu Nunu ni winamp Willump, c'est Willump. De l'UMP à la fin. Qui c'est qui et On cherche un tank mm -hmm. Oui non, c'est un vieux logiciel audio vieillir et ok. Donc non, pas Winamp. ok. Euh... Est-ce qu'on est plus sur un tank qui évolue sur la bot en tant que support C'est tu sais, un peu comme euh, Tresh ou Léona. On est plus un tank un peu plus indépendant euh, comme Amumu euh, par exemple ou, euh, ou Nasus Est-ce que je t'en demande trop <rire> On est sur un vieux champion déjà, on a dit, un vieux champion. Il peut être en bot Il peut être en bot mais visiblement, il ne serait pas que en bot lane. Quel champion on a comme ça qui est content d'être un cube. Un vieux champion. Je sais qu'il a fait cher un petit peu aux vieux champion. Dans les vieux champions, on avait euh, euh, Jax, mais c'est pas un tank, c'est un. Et puis on a déjà Jax en plus. Oh là là Vladimir c'est un mage. Dr Mundo, Sion. Je crois que j'ai partie des premiers champions à la suite du jeu. Ouais, donc Dr Mundo et Sion, ça pourrait le faire. Ni Mundo, ni Sion. Si t'es content d'être une... un cube, tape dans tes mains. Si t'es content d'être un cube, dans tes mains. C'est pas Gnar non plus, du coup. Gnar est plutôt récent. Il y a vraiment un rapport avec le cube ou pas Genre le cube... Hmm... Je pense vraiment que c'est cette affiche qui... Oui, après cube, c'est pas un cube, non. C'est un carré Une feuille Un glaçon glaçon, moi je pense à Trundle, mais tu m'as dit non, Trundle. Trendamer Non, Trendamer c'est un combattant. C'est pas un tank. Euh... Il a un rapport avec Freljord Non, tu m'as dit d'oublier le bleu. Tu m'as dit d'oublier le bleu, j'oublie le bleu. Okay. Est-ce que tu sais de quelle région il vient Je vais faire comme ça au pire. Euh... C'est y à la montagne. Donc Targon. tu ne sais pas, si tu me dis mon time pour moi c'est Targon tout de suite et c'est Tarik. Le truc qui fait tunnel, ah non Rek'Sai non, c'est un, un, un, un champion plutôt récent Ça, il est plutôt récent, il est de la même époque que que Gnar, c'est pas un animal, c'est pas un... Oh, tu nous aides beaucoup, Jack. C'est pas un animal, c'est pas un humain. Mais qui es-tu Qui, es -tu, qui es tu petite chose C'est une plante C'est pas un végétal, c'est Galio c'est Galio. Galio, il est ni l'un ni l'autre, il n'est pas humain, c'est pas Galio. Alors, est-ce qu'il y a de forme mémoïde du genre à se déplacer sur deux pattes Ou est-ce qu'on est vraiment sur une créature... Euh... Complètement loufoque, un peu comme Kogmo, ou... Euh... Il se déplace sur deux pattes, oui, Shogat, alors, c'est un tank. Et, euh, à quel moment Shogat, il est happy comme ça non, Gnar pareil, c'est un champion récent, et du même moment que, que Rek'Sai, ou... Non, pas Shogad, non pas Gnar trop récent. Il y a un rapport à la montagne... Ramus Bon Ramus il est pas happy d'être. Enfin il est pas si heureux d'être Comme ça quoi Montagne, minéral Malfit Oui t'as raison, Malfit, c'est Malfit Dis-moi que c'est Malfit Go Malfit Oui Alors attends, attends attends, attends. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le carré, quand même. Donc, je vais chercher ailleurs, avant. Pour voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait indiquer malfit. Si c'est le carré, je ris. <rire> Il y a cette carte, là, sinon, regardez, là. Euh... Vous allez voir, ils il vont nous montrer un tout petit caillou caché quelque part. Oh tu vas voir ça va être ça, ça va être le carré. Ça va être dingue. Malfit. C'était le carré bleu, mais dingue. Merci euh, CBN, CE, de nous suivre. Wow. Victoire. Ah bah oui donc. Challenger, les autres essais, moi je réussis. Fiora. Et thanks pour le follow. Ouais. Waouh. Bah, honnêtement, je n'y serais jamais arrivé sans votre aide, ça c'est sûr. Euh, Jarvan, j'aurais pu le trouver, je pense, euh, avec de la réflexion, mais Malfit. jamais. Il a un skin après Malfit comme ça de glace, mais t'as tellement d'autres champions qui sont en rapport avec les glaçons, Trundle, Anivia, même Ashe si on veut, bon il était déjà, il y a même Trendaver vu qu'il est de frais le genre de Bro, Brand, techniquement il est de Freljord le genre aussi, bon, voilà quoi, il y avait tellement Malphite chibi, non mais pourquoi il faut qu'on m'explique. Donnez-moi une explication, Riot, pourquoi vous m'avez mis un cube, un poster de cube bleu pour Malfit, qui est littéralement marron. Euh, peut-être que c'était pas juste un cube bleu, peut-être que c'était une montagne, après tout. <rire> ok, et bah... On a réussi, non sans mal, à trouver ces 66 références de cette image. Euh, je vous vous Invite fortement à essayer d'essayer les trois autres images, les quatre autres images. Il n'y en a qu'une seule autre que j'ai complètement fini, c'est celle des films. J'ai eu 66 sur 66, non sans mal non plus. C'était très compliqué, j'étais ai aidé aussi. Et euh... les autres, je suis un peu moins bon par contre. Sur les jeux vidéo par exemple, je galère énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, voilà. Donc j'espère que ce stream vous a plu, je vous remercie à tous de nous avoir suivis, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Discord, pardon, euh, Facebook, Instagram, et Twitter aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très très bon week-end aussi, et je vous fais à tous des bisous masqués, cordialement, bisous